de loin Non, moi j'habite juste à côté mais il y a plein de collègues que j'ai fait venir il y en a qui viennent de la Bretagne il y a des Gersois aussi qui sont un peu de l'autre côté là-bas enfin, voilà il y a mon frère qui vient pas la les flots lui oh, wow. euh, tout un club Qu'est-ce qui explique la tenue aujourd'hui La tenue euh, abeille ou euh, prisonnier ou quoi oh, gros bourdon <rire> C'est gros bourdon C'est pas ça <rire> C'est une journée de détente, de, de, de convivialité, c'est une journée qu'il ne faut pas rater. C'est ça, il n'y en a qu'une par an, c'est à la cassane Il y en a, a d'autres, gros rassemblements comme ça de mobilettes, mais avec autant de mobilettes, c'est quand même c'est le seul de la région, Et sur la France aussi on peut le dire. Plus que le fait de se retrouver, est-ce que c'est aussi le, le côté, euh, je sais pas, euh, tradition, mobilette, euh, aussi le Périgord aussi hein Oui, le Périgord est sympa. Moi j'habite à côté, donc euh, oui, vous connaissez bien. Je, je connais bien le Périgord, mais euh, euh, je suis étonné parce qu'il euh, y a un monsieur qui trace le circuit et il arrive encore à nous faire découvrir des trucs qu'on n'avait pas vu alors qu'on habite à côté, quoi. Donc c'est assez extraordinaire, voilà. Est-ce que vous faites... C'est la première fois que vous participez Non, non, on est à des habitués, nous, on fait ça chaque année. Vous êtes du coin, non Ouais, on est de la Dornac. Ah, d'accord, d'accord. Alors, qu'est-ce que... Vous avez la mobilette qui est prête, tout Ouais, on est paré, ça fait des semaines et des semaines qu'on se prépare. On est à fond pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous fait le plaisir le plus, là, c'est de retrouver des, des camarades C'est aussi de découvrir le Périgord, vous connaissez Bien sûr, mais c'est surtout aussi de faire de nouvelles rencontres, puisque la mobilette, c'est quand même un monde assez solidaire. Tout le monde vient nous parler, nous accoster, parler de mobilette, etc. Enfin, je trouve ça génial. C'est surtout pour ça. une convivialité. Euh... Exactement, c'est ça. Et puis on, fait, on refait vivre des traditions un peu, quelque part. Exactement, c'est ça. Et puis ça fait découvrir aussi notre périgord à, à tout le monde. Donc, euh, il ouais, n'y a pas d'âge, on peut venir à n'importe quel âge. Oui, il n'y a pas d'âge. Tout le monde est accepté. Ben, je crois à partir de 14 ans, la mobilette. On peut... Oui, pour la mobilette, il faut avoir le BSR, bien sûr, mais... Euh... Ben bravo, alors bonne journée. Hein. Merci. Alors oui, le déguisement, pourquoi Bah c'était euh, super-héros, alors je me suis déguisé en licorne. <rire> Très bien, à plus tard, merci. Au revoir. Et bonjour. Donc, euh, bonjour, alors, en voisin, terrasseux. Voilà, mais je pensais que tu allais pas me reconnaître, mais apparemment ça n'a pas marché. Il ben, faut ouvrir l'œil quand même, hein, parce que c'est vrai que c'était pas évident au premier coup d'œil. Ouais ouais, mais je me suis pas reconnu dans la glace moi-même ce matin, donc euh, j'ai eu peur sur le coup. C'est la première fois que vous partez Non, d'habitude j'accompagnais en, en moto, et là les enfants ont grandi, donc je prends leur place et c'est moi qui vais me faire le plaisir de faire cette randonnée. C'est une mobilette que, qui vous appartient Oui, oui, c'est 103 SP Escalibur modèle rare, qu'on a réussi à avoir une carte grise et pouvoir faire cette fameuse randonnée. Elle est toute belle, hein, elle est toute propre. Oui, ouais, pour l'instant elle est toute belle, ouais, on verra bien à l'arrivée, j'espère qu'elle sera aussi belle. Ouais, pas de raison. En espérant arriver, bien sûr. Donc magnifique pour la convivialité, pour euh, retrouver les copains. Pour, euh... Et surtout après ces deux années de non-édition, euh, ils ont un temps magnifique. On a une chance euh, énorme et on compte bien profiter de cette belle randonnée qui nous attend. Donc on, on, on vous on drop, on ne vous, vous verra pas aujourd'hui, mais bientôt. Ah merci, donc euh, ça fera un peu publicité pour le bar le drop à Terrasson. <rire> et non je ne serai pas, mais le bar sera ouvert, bien entendu. Euh, et on vous vous demain. Et on me reverra demain, j'aurai posé la combinaison. <rire> Vous savez, euh, encore cette année, donc 400 mobilettes au départ, on a été bloqués, ça fait un mois et demi qu'on ne peut plus prendre d'inscription. Mais on est le plus gros rassemblement français de MOB. Donc euh, les autres ont qu'à bien se tenir. S'il y a un endroit où il faut être avec sa MOB aujourd'hui, c'est où C'est à la Castagne Il y a deux, vous inquiétez pas, il y a quatre fourgons assistance pour ceux qui ne pas, et après il y a deux bus de 30 places. Il jeu, ça. Bon, non, ils ils sont pas là pour ça, ils sont venus pour faire la rando entière, pour revenir aux alentours de midi, midi et demi, il y aura une petite animation, bien sûr, la, la bière va couler à faux, il y aura l'apéro, le bœuf, et toutes les animations de l'après-midi, on compte sur vous, hein Vous serez là J'ai pas entendu, qui c'est qui sera là cet après-midi ouais Voilà, c'est comme ça que je l'entends, mais cet après-midi, ça va être le feu aussi. Là, ce matin, c'est la petite balade tranquille, on mange le bœuf, et après, c'est là où il faut le lit Allez, on enfourche les mobilettes Il y, y a un fléchage au sol aussi, orange.